Bonsoir, pasteur. Il a cassé le cul un peu. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, oui bonsoir. Euh, la semaine dernière, j'étais sur internet et j'ai vu des reproches concernant le mariage. Cela m'a fait tabou dans les journaux. Le titre était pour écouter la femme avant de, de, de la marier. Je n'ai pas dit ça. C'est le journaliste qui m'a prêté le mot Je suis là. Je vais réitérer ce qu'il a dit. A... J'ai dit le mariage d'abord et après maintenant la cérémonie de mariage. Et quand j'ai suivi la vidéo, vous avez fait la distinction, le distinguo entre la cérémonie du mariage et le mariage. Que le mariage était un principe d'accord, basant euh, sur l'amour entre deux personnes, n'est-ce pas Et se disant oui en ayant des rapports. C'était ça le mariage que les autres étaient euh, les cérémonies de mariage. Et vous avez donné pour preuve à euh, autres 16 C'est pas ça seulement même Il y a plusieurs Et passages esot, be, Il n'est pas question Parce qu'il a dit si, on peut relire ça Je vais ici. Ta préoccupation, attends, attends Avant de relire Oui, ma préoccupation, c'est que Ezot autres 22 Que vous avez donné pour illustrer Je ne suis pas d'accord avec Et pour moi, les cérémonies du mariage Viennent après l'acte sexuel Après l'acte sexuel C'est ce que la loi a donné c est, c est Quand je lis la Bible, je n'ai pas compris la Bible C'est ce que j'ai dit. Ok, c'est chic là <rires> Да, да le Si un homme une bière qui n'a pas fiancée et qui avec elle, il verra sa et la prendra Donc c'est ce que vous donnez pour illustrer. Et je vais vous dire que ici, pour bien comprendre ce verset, le verset est expliqué par un autre verset qui est Détéronome 22 à partir du verset 28, qui est clair ici. Il s'agit d'un cas de viol. Voilà, et c'est bien expliqué ici. Si un homme, Exode 22 22 à partir du verset 28, si un homme rencontre une jeune fille, vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et, et qu'on vienne à chercher. L'homme qui pourra coucher avec elle donnera au père de la jeune fille son sang d'argent. Le, Parce a des le diable ne connaît pas vraiment les écritures. Et, oui. et dans la continuité ici, dans la continuité, je vais toujours vous dire rapidement que... C'est ce que j'ai dit. Tous les cas de... Non, attends, de... Attends, attends, de... attends, attends, attends, attends. Nous tous, on est là, il a dit tout à l'heure que Exode 22, 16 là... Le passé qui l'explique, c'est de, de dans Deuteronome. C'est ça que tu as lu là. C'est ça que tu fais ça <rire> dans Mais, mais là-bas, on parle de viol. Et dans l'autre attends. L'autre côté, on parle de séduction. C'est pourquoi, comme il a séduit, et elle aussi, elle n'a pas été violentée, l'écriture demande membre de payer ça. Or, l'autre côté, quand un homme viole là, le viol est un crime, ou bien c'est une bonne chose c'est une, une mauvaise chose. Et tout ce qui est mauvais doit être quoi Doit être. être... C'est pourquoi dans Deutéronome, il y a une amende qui suit. Or, oh. oh, dans Exode, il est bien demandé d'appliquer ce que la loi ordonne pour le respect de la femme, pour qu'elle soit gardée. Donc ah. les deux passages ne parlent pas de la même chose. Oh, Attends un peu. Oh. Comme on peut dire si quelqu'un a souffert pour avoir son salaire, alors il paye son impôt. Et... Toi, tu prends pour te dire. Non, ce qui explique, c'est là-bas. Si quelqu'un prend un fusil pour aller braquer, il doit payer l'impôt du braquage. c'est pas la même chose. Depuis quand braquer paye l'impôt. <rire> Alléluia. Alors, ce que nous avons dit, ce que nous avons dit, et jusqu'à là, nous continuons de dire, nous continuons de dire, c'est que Dieu a de ce message que nous prêchons là. S'il y a une autre vérité ailleurs, c'est que Dieu lui-même là. Il n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette Bible-là pour nous donner le contraire. De la même façon que cette loi a été donnée par Dieu. Exode 21, 22, 16. Religion. Si un, si un homme. Si un homme. C'est vierge. Mais, mais, mais, mais c'est comme ça. Partout. Une femme même. Là pour la. On la on, c'est pourquoi nous on dit que je vais la draguer. Draguer ça veut dire séduire. Je vais la braquer. Qui n'a rien à voir avec que je vais la braquer. Donc je vais la séduire. Je vais la... Brequer. Je vais la draguer. Donc, tu t'en vas là. Il n'y a pas quelqu'un qui est palabreux et il va croiser la femme pour la première fois. Il va faire sortir son aspect de palabreux là. Il ne peut pas. Il va se faire passer pour un ange. Un séducteur. Il va se faire passer pour quelqu'un de bien qui ne fait fâche même pas. Il va tout faire pour ne pas lâcher même devant la fille. Mais deux mois, il n'a qu'à atteindre l'objectif. Elle n'a qu'à être mettre qu dans sa maison. Elle est là même, il mange et puis il lâche le poux. elle le regarde et dit, ah oh, toi aussi, il dit ça quoi. Non, on ne peut pas se mettre à l'aise. Alléluia. Et, et aussi, regardez même, même le pêcheur qui voit la pêche, c'est un séducteur. Il met un appât pour appâter le poisson. Il n'agit pas avec brutalité. Il mène à pas pour apporter le poisson. C'est la séduction aussi. Même le grand Dieu des cieux, Jésus-Christ dans un corps pour venir sauver les hommes là, il ne fait pas sortir son aspect de lion. Jésus-Christ est apparu comme un agneau. C'est la séduction. Il est apparu comme quelqu'un qui est inoffensif. On le gifle même. Il demande pardon. On, on le déjà le crucifie. Il prie Dieu pour que Dieu le pardonne. Mais quand il va révertir son aspect de lion là, tu peux le toucher. Simplement, tu le regardes mal, même là, il va rougir, tu vas te vanier Et pour montrer qu'il a le même, il n'a pas changé le jour de son arrestation. Quand les gens sont arrivés, dimanche il dit Mais vous cherchez qui Ils ont dit On cherche Jésus de Nazareth. Il dit C'est moi. Quand il a dit ça, même temps, les gens sont tombés vanis. Tout cela pour montrer qu'il a le pouvoir tout moment de changer de facette. Mais, dans le souci de gagner son peuple, il s'est joué les bon séducteur. Quand il était allé en Égypte, il a fait tous les séminatrices qu'il faut. Pour que le peuple croit en lui pour sortir de l'Egypte à partir du message de Moïse. Mais arrivé au désert là, quand le peuple a commencé à décoller, tu sais ce qu'il a fait Quand les gens murmurent ils frappent, ils tire trois dedans. Or, pour quitter l'Égypte, il a fait un miracle. Il fend l'eau, il transforme l'eau de Pharaon en sang. Quand le serpent de Moïse vient, Pharaon fait son serpent. Pour Moïse là, avale aussi pour Pharaon. Et les hébreux sont épatés. Arrivé là, quoi, devant la mer, le peuple ne peut pas passer. Il dit lève le bâton. Le peuple. A, a, a vu que la mer est fendue, le peuple est passé. Quand ils ont faim, ils demandent Dieu va manger. Il a fait un miracle pour les saintes jusqu'à. Mais quand l'objectif est atteint là, quand ils ont traversé la mer là, et qu'ils ont commencé à mémirer, il a commencé maintenant à faire ressortir son aspect de palabreux. Donc ils sont gagnés maintenant. Qui va fuir pour retourner en Égypte. Alors, alors, le passage là. Oui. Si un homme, si un homme c'est une vierge. C'est dit, n'a pas dit viol une vierge, ou bien violente, ou bien fait brutalité sur elle. Non. Oui. Qui n'est point fiancé, qui n'est point fiancé, et qui couche avec elle, et qui couche avec elle. Il paiera sa dot. C'est là qu'il paiera. La question que moi j'ai posée à tous ces pasteurs qui ont voulu nous contredire, je leur ai posé une simple question. Entre coucher ici là, entre coucher ici là. Et puis payer la dot, qu'est-ce qui vient préparément Ah non Parce qu'il a dit si, vous dites que c'est si. Moi, je vais te montrer aussi d'autres si après ton intervention. D accord, d accord. Oui j'ai été très clair quand j'ai pris la parole. J'ai dit ici que le si en question ici est expliqué par Détronome 22. C'est bien marqué ici. Dans d'autres versions, quand vous prenez d'autres versions de la vie d'autres traditions, c'est marqué en titre viol d'une vierge. Je n'ai pas apporté cette version, mais moi, le verset Détronome 22 m'explique clairement un autre cède ici. Et quand je lis Détronome 22 ici, c'est clair, c'est ce qui est écrit ici. Il est question d'un viol. Est-ce que dans le passage là? Il est dit toi dans Exode 22:16. 16. Ah, C'est comme ça que vous suivez la chose. Non, je non, Je J'ai je... de me montrer dans la Bible qui a accompli, comme on ça, sa mariage là, dans, le, dans la coutume des juifs, qui a accompli l'acte sexuel d'abord de faire les actes cérémoniels. Tous les actes sexuels qui ont été commis en rapport avec le mariage dans la Bible ont été considérés comme un déshonneur pour la justice en question. Et je me mm. vous connaissez l'histoire de Tina. Cher ami. Cher ami, cher ami. Attends d'abord, attends d'abord. Parce que, aussi longtemps que Deutéronome avec Exode là, tu n'arrives pas à dissocier ça et que tu penseras que c'est la même chose, la confusion sera grande dans ce qu'on va dire. C'est marqué ici, Deutéronome 22, Exode 16 mais C'est marqué où Mais où voilà, c'est ici. Vous comprendre la Bible Ah, ah 22, mais, Ah, donc ah, c'est comme ça, ça, toi tu suis Mais c'est comme ça C'est la logique Non Cher ah, ami Cher ami Ce sont les théologiens. Attends. Ce sont les théologiens qui ont traduit la Bible, qui ont mis les choses comme ça. Tu comprends non? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent mot clé. Le mot clé peut être couché. Le mot clé peut être couché. Le mot clé peut être vierge. Le mot clé peut être fiancé. C'est en fonction. C'est de la mot clé là. Même jusqu'à, jusqu'à tout moment, la chose est plus développée même avec les logiciels de recherche là. Wow. Quand tu tapes par exemple mot clé, tout ce qui rapporte les phrases dans lesquelles se trouve ce mot là ressortent comme ça partout les citations ont été faites. Ça n'a rien à voir avec la doctrine du Seigneur concernant un problème. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Je défi de me prouver publiquement euh, que dans, de, dans, dans, dans toute la Bible de la Genèse de l'Apocalypse, où il y a eu acte sexuel avant, avant les cérémonies du mariage, puis Dieu a cautionné cela. C'était tous les cas qui était cité dans la Bible, c'était construit comme euh, un déshonneur pour la jeune fille en question. Il faut, il faut donner. On peut lire rapidement, l'histoire. il n'y a pas de ici, vous connaissez déjà l'histoire des... Non, il faut lire ça pour l'auditoire. Non, c'est pour ça que tu es là. Il faut laisser faire le temps là, c'est pour ça que tu es là. Espèce de rusé. Tu es venu pour ça, il n'y a pas à faire le temps ici. le temps Dina, la fille que Léa avait envoyée à Jacob, je pense que c'est un Genèse 34, le verset premier, je lis rapidement comme moi. Dina, la fille que Léa avait envoyée à Jacob, sortit au voir les filles du pays. Elle fut aperçue par six chefs, d'abord par le prince du pays. Il enleva, couchant avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Tina, fille de fils de Jacob, Il aimait la jeune fille, elle suit parler à son cœur. C'est ce qu'il dit à mort son père. Donne-moi cette fille, cette jeune fille, femme. Enfin, Jacob a fait qu'il avait déshonoré Tina. c'est-à-dire qu'il a couché avec la fille de, la fille de Jacob. C'est ça la déshonorée, elle était vierge, il a couché avec elle Ton nom c'est quoi père Jacob se Ton nom c'est quoi, cher ami oui. Monsieur Le Bonneau. Monsieur Le, Bonneau, Monsieur Le est-ce qu'un enlèvement est une bonne chose Ce n'est pas une bonne chose. L'homme lui-même, là, c'est un voyou dès le départ. Attends, attends. C'est du banditisme dès le départ. Je suis il vient enlever un des gens pour aller coucher avec elle. Ce n'est pas ça. Les démarches du mariage et des cérémonies, il n'y a, a même pas eu de séduction, il n'a pas dragué. Ça, c'est placé parce qu'avec le temps, le langage est plus décodé. C'est placé dans le même cas que le viol. C'est du brigandage, c'est de la délinquance. c'est du banditisme, c'est la barbarie, c'est la marmaille sexuelle. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui allait draguer une fille. Elle a donné son principe d'accord et les deux ont dit oui et puis ils sont allés ensemble. Comme dans Exode. Tu comprends non c'est clair, il a dit si, au cas où, si c'est une, une conjonction qui a une condition. Je dis. Si, si j'avais de l'argent, je m'achèterais une voiture. Donc, moi si je pas d'argent, je ne peux pas acheter de voiture. Maintenant, si tu as eu l'argent, je m'achète une voiture. Est-ce qu'acheter une voiture, mettrait un péché Mais ça quoi avoir? Ça... Non, attends, attends. <rire> ça de quoi avoir Puisque. Que, ça a de quoi avoir parce que ce que tu veux mettre en relief là, c'est que le, le fait de séduire la, la jeune fille. Et puis coucher avec elle pour aller la doter C'est écrit où Mais c'est pourquoi maintenant il y a la sanction Où est la sanction Parce que tu l'as pris étant vierge où, pris où, est la, où est la sanction mais Si tout, un tout, homme Relusion Si un homme Oui C'est une vierge C'est une vierge Il est point fiancé Oui Et qu'il couche avec elle il paiera sa tote et la prendra pour la femme où, où est la sanction Où est la sanction où, où est la sanction Où est la sanction, est la sanction est Aïe <rire> 2, 3, 4 Attends, attends, attends Oh oui. oui. Haï ah, bon le raisonnement a ah. Vous voyez, c'est le problème qui est là C'est le problème qui est là C'est pourquoi il dit toujours Que le diable ne connaît pas la parole de Dieu Qu'un homme n'est pas habité Par l'Esprit de Dieu ne peut jamais comprendre pourquoi est-ce que l'écriture a demandé qu'après avoir couché avec elle, s'il a constaté qu'elle est vraiment vierge, il paye sa dot Pourquoi Parce que c'est un déshonneur pour une femme en Israël d'être déviégée avant, avant d'être dans un foyer. Alors, au cas où il couche avec elle, après l'avoir séduit, il couche avec elle et qu'il constate qu'elle n'est pas vierge, regardez ce que l'écriture dit. Vas-y frère, lorsqu'un homme, Lorsqu homme, aura pris et épousé une femme, on dit tu as aimé une femme, non, tu l'as séduit, vous êtes attendu, tu as couché avec elle, il faut payer sa donne, tu dis ses sanctions. Donc toi tu l'as dévié la qui n'a qu'à la prendre. Aïe <rire> Oui. oui. Lorsqu'un homme, Lorsqu un homme aura pris, aura pris, et épousé une femme. Aura épousé une femme. Il viendrait à ne pas trouver grâce. Dis, regarde maintenant, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'il a couché avec elle. Après avoir séduit tout cela fait tout ce qu'il faut il a couché avec elle, il a constaté quelque chose de bizarre. Si oui? elle viendrait à ne pas trouver grâce. Si elle viendrait à ne pas trouver grâce parce à ses yeux. Parce que. Parce qu'il a, qu a découvert en elle. Quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux. Il écrira, pour elle, il écrira pour elle. Une lettre de divorce. Voilà. Et après la lui avoir remise. Après la lui avoir remise. Main, en main. Il la ramené de sa maison. Voilà. Oh, elle n'est pas partie. Vous comprenez Maintenant, si elle est vierge là, toi tu as déjà, tu l'as déviégée, tu as pris sa virilité et puis tu vas la laisser, mais tu la prends, et c'est ce qui est recherché d'ailleurs, c'est ce qui est recherché, mais il aura pris et c'est une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux mais après la cérémonie du mariage maintenant cest dit dire qu'il a doté il a doté mais il va avec elle mais il constate qu'elle n'est pas bien c'est là il y a un problème, c'est ce que je t'ai dit depuis vous ne comprenez pas je, oh. te parle, je suis d'accord avec le fait que le mariage soit hein, monsieur, madame, quand il y a ton intimité mais la cérémonie du mariage vient avant maintenant de passer à l'acte je suis d'accord avant le prix du mariage le principe d'appropager quand pays, il, il le a fait. pris une femme bon, lisons de Samuel peut-être que c'est le mot pour femme là, c'est ça qui t'étonne pour toi, c'est cérémonie de mariage qui doit venir d'abord. Voilà David avec Bathsheba. On va voir ici, il a doté là-bas. Vous êtes là, vous vous embrouillez seulement. Ou bien Abraham, Abraham qui a pris Sarah là, il a doté. Oui, frère. De Samuel 12. 24. Tu as pris Bathsheba pour en faire ta femme. Pas du verset Oui, je crois que la narration commence là, mais allez-y à l'essentiel. S'il vous plaît les gars, moi, voici un verset qu'il a donné. Il a dit d'abord coucher et il paye la dot. Si quelqu'un a un passage contraire, il n'est qu'à venir dire ça. Moi qui suis en train de mentir sur Dieu, d'après vous là, il y a un passage de la Bible. Alors, oui 8 à 9, je t'ai mis en possession. Écoutez bien. Je t'ai mis en possession. De la maison de ton maître. maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné en possession la maison d'Israël et de Judas. Oui. Et si cela y était peu. Si cela y était peu. J'ai n'ai rien quoi ajouté. Voici David qui a mené les investigations, investigations pour chercher la femme de Uri le Hétien, le général de son armée. Quand il a pris cette femme-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a couché avec elle. Mais regardez le langage de Dieu. Regardez le langage de Dieu. Est-ce que c'est la dot qui est mariage ou bien ces relations sexuelles hein, qui font d'une femme la femme d'un monsieur Oui. Pourquoi donc hein? Pourquoi donc As-tu méprisé la parole de l'éternel hey. En faisant ce est mal à ses yeux. Qu'est-ce que tu as fait de mal Tu as frappé de la Oui. Tu as frappé de la oh. une entière. Oui. Et tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Parce que déjà il entreprenait des relations avec elle. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais tu as pris sa femme Tu as pris sa femme ta femme Il n'y a pas eu d'autres et elle est devenue directement la femme de, de Parce que l'acte sexuel est intervenu. C'est pourquoi dans le cas de Marie, puisque l'acte sexuel n'est pas intervenu, David était, comment il s'appelle Joseph était fâché. Et là j'étais descendu pour négocier avec son petit. Pour dire, ah à Tito, si ça là, tu as mis du la voilà, drave à péter Donc il faut l'adopter. Il faut faut, faut, faut, faut blablabla c'est tout, ça n'a rien à voir sinon c'est d'abord mais quand même là, regardons même entre nous, souvent quand il y a pas de ça, d'autres disent que je suis odieux, je ne respecte pas la femme, c'est pas vrai je respecte bien la femme, moi-même là, ma mère quand mon père la doté j'étais en, en, en 83, je crois bien c'est peut je n'ai pas oublié encore mais je vois encore clair, c'est mon grand-père qui a donné une chaîne avec une somme de 50 000 pour la doter à qui elle ici, moi-même j'ai vu dedans Maintenant, si vous, vos principes-là, vous qui voulez me combattre à tout prix, que c'est Dot avant Maria-là, qui peut me dire ici si que dans notre Côte d'Ivoire d'aujourd'hui-là, nous qui sommes ici-là, le cas de nos parents, ou bien les cas de nos parents ont commencé d'abord par d'autres présentations à la mairie avant de venir coucher avec nos parents Qui ici Qui Qui la différence entre vous et moi là s'il vous plaît la différence entre vous et moi c'est que moi j'appartiens à mon temps j'appartiens à ma génération et je suis contemporain à mon actualité c'est ce qu'on vit là c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il parle parce que c'est la vérité de Dieu on ne peut pas tronquer cela, c'est qu'on vit regardez, les pasteurs eux-mêmes qui me combattent à ce sujet là jusque là, aucun Dieu ne s'est reparti parce que les femmes, c'est sorcières qu'ils ont là. Ils ont couché avec elles jusqu'à ce qu'elles sont fatiguées. Et puis aujourd'hui, ils sont devenus pasteurs. Mais comme moi, je dis, on doit d'abord aller avec la femme. C'est plus quand la dote. Après, maintenant, que les deux, qu'on soit d'accord. Mais si tu as fini de faire d'autres mariages, comment on appelle ça Cérémonie de mariage, mari, tout cela arrive là-bas. Si tu as vu que c'est pas ça, et que c'est ton mari, une ami garçon, tu fais quoi Ou bien si elle aussi, elle a constaté que ce verre de terre qui est en bas de toi, c'est pas bon bonne chose. Tu fais quoi il y a plein de couples. Attends, y a où dit la vérité. Il y a plein de couples qui sont cassés comme oui, ça. Les gars se marient aujourd'hui, demain il y a divorce. Parce que ce qu'elle veut là, ce n'est pas ça. pas hémorroïde comme chronique. Elle ne peut même pas. Elle a tous les problèmes. Et pour ne pas avoir honte, pour ne pas que les enfants jouent avec elle au quartier, elle a oublié de quitter dans ça. Or, s'ils avaient pris la peine, le soin de se connaître préalablement, il n'y a pas de problème, mais toi qui te vois avec, avec cette femme, elle doit être à mesure de te dire la vérité, que déjà je suis quitté dans une relation. Souvent ça m'étonne qu'il y a des gens, ils courageux une femme pour dire que ah j'espère que c'est pour faire du sérieux, tu viens vers moi. Parce que je viens d'une relation, mon cœur est brisé. Et le maudit lui dit, je ne l'ai pas trouvé vieille, mais tu es bête. Et as elle t'a dit qu'elle est quittée dans une relation, son cœur est brisé, Et puis toi tu comptes avoir une vieille, comme celle dernière là. Ça veut dire que toi-même tu es un voyou, tu es un voyou, tu es un délinquant, tu es, tu es venu de, dans une mauvaise intention. Mais tu as déjà expliqué sa situation pour te dire qu'elle n'est plus à l'état de vieille. Ce que tu as préparé, c'est pourquoi tu veux t'engager. Voici ce qui est clair. Alors, oui frère, il a dit tu as pris la forme du riz pour en faire ta femme. Alors, les gens ne sont pas d'accord avec ça. D'autres même là, c'est plus tard que d'autres aient C'est plus tard que la d'autres intervene Sinon au départ, il n'y avait pas d'autres. Abraham a pris sa femme, il n'y a pas eu dot. L'autre aussi, il n'y a pas eu dot. C'est plus tard dans l'affaire de Moïse qu a parce que a dot être intervue parce qu'il faut maintenant honorer la femme. Il faut la respecter et il faut avoir un droit de rachat. Puisque cela était en préfiguration, comme je le disais là, tout à l'heure, du Seigneur Jésus-Christ qui devait nous racheter de la puissance du monde afin que nous portions son nom. Il faut un droit de rachat. C'est pourquoi maintenant tu te vas donner quelque chose de façon symbolique pour dire que cette femme-là, je prends le droit de paternité sur elle, désormais elle m'appartient. C'est ce qu'il faut faire. Ça n'a rien à voir. Avec tout ce qu'on a traité, qui nous crée des, des divergences inutiles. Vous comprenez Voilà. Bon, vous vous vous place place. Vas-y. Les hommes que vous venez de citer là, c'est Dieu lui-même qui a placé en son sein. Et si cela Ça, c'est Dieu lui-même, en rapport avec la loi. Mais c'est de Dieu, on parle depuis là. C'est le si là qui pose problème. Si c'est quoi C'est au cas où ça arrive, voilà ce qu'il faut faire. Ce qui n'est pas le cas Quand vous avez dit tout à l'heure ici, comment on appelle ça Lorsqu'un homme, ici ça commence par. Lorsqu'un homme. C'est toujours conditionné. Je suis d'accord. Ici, la condition, c'est quoi Quand il découvre maintenant qu'il y a un problème en ce moment, il peut demander. Le si là le si là, ou le si le si ou le moteur la, le si ou bien lorsque la condition est posée parce que il n'est pas sûr c'est pas su de trouver une femme vierge c'est pourquoi le si la condition elle, est là tu comprends non cette condition est posée parce qu'il n'est pas sûr de trouver une femme vierge il n'est pas sûr aussi que l'homme couche avec la femme dans la légalité parce qu'elle peut être barbarisée, elle peut être violentée. Donc la condition, elle est là à cause de l'état ou bien les circonstances ou bien la condition dans lesquelles la relation va se dérouler. Ça. Pour voir si les deux parties sont d'accord. C'est pourquoi il y a une porte d'issue ou bien une, une sortie qui est là pour ne pas qu'on soit hypocritement ensemble. Vous comprenez, non Sinon si ce n'est pas ça aussi là. Regardez un peu les homosexuels par exemple. Regardez ce que l'écriture dit. Lévitique 23. Oui. Si un homme. Si un, Ça commence par hein? si. Au cas où un homme. Voilà. voilà. Oui. Si un homme. Si un homme couche avec une, un homme. homme Comment couche avec une femme Comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux. Ils ont fait tous deux. Une chose abominable. Comme ce n'est pas sûr de trouver tous les hommes qui vont pratiquer ça. Ils seront punis de mort. Au cas où. On trouve des gens qui ont fait ça, ils doivent être à... Ils mmh. seront punis de mort Maintenant, comme c'est si là, si on a trouvé deux personnes qui sont en train de faire l'amour, comme c'est si, on doit les laisser. qu'on les laisse Voilà Donc le si là, au cas où maintenant tu l'as trouvé, ce n'est pas l'homme avec l'homme, mais c'est l'homme avec la femme. Il faut encore mener les recherches pour vouer. Est-ce que c'est avec le consentement de la femme qu'ils sont en train de faire la chose Encore si ils sont d'accord. Est-ce que les parents aussi sont d'accord est-ce que la fille aussi maintenant En plus, est-ce qu'elle était vierge Donc c'est à quoi de tous ces contours là que le si est là cramba parce que il faut être prudent. Ok. Voilà comment j'ai commencé ici en Bénin. C'est le 22, 16 à Il plus, Faut plus faire la recherche comme ça. il faut plus, ne faut plus procéder comme ça. Il Il ne faut plus procéder comme ça. Si tu vois à la maison ce soir, et que dans ton téléphone Android ou bien iPhone, s'il y a l'application de la Bible dedans, il y a une partie où on dit mot-clé. Il faut taper le mot. Tu vas voir que le mot que tu as écrit là, si le mot par exemple c'est ensemble, hein, si le mot que tu cherches c'est ensemble, tu tapes tous les versets de la Bible depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, où le mot ensemble est mentionné, tous ces versets-là vont sortir. Mais quand tu vas commencer à les lire là, le ne ne, verset-là ne se rapporte pas à la même pensée. Tu comprends non? Nous aussi, quand on était religieux, c'est comme ça, on pensait jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à notre secours. C'est ça la différence entre l'aigle et le poulet. Oui. Quand le poulet, ça va picorer, et puis il a trouvé une chaîne de montagne, il dit aujourd'hui, j'ai vu les limites de la terre. Parce qu'il a trouvé un autre passage qui, pour lui, le même mot de vierge là ressorti. Il dit, c'est la fin de la Bible. Mais l'aigle, qu'est-ce qu'il fait Quand il voit une, une, une, une, une montagne. Il voit un sommet, il, il voltige encore au sommet des cibles. Amen. Et il voit que le monde continue. Alors, je t'exhorte. À exprimer la dimension de l'aigle et quitter le statut de poulet. Ok, au oh, suivant. Merci beaucoup. Voilà. <rire> <rire> Salut, ouais, bonsoir. Ça fait la deuxième fois. Si toi, tu n'es pas sauvé, que tu ne te donnes pas au Seigneur, tu ne te convertis pas à Christ. j'étais avec vous le dimanche je suis passé, je ne suis pas Ah. ah. Euh, la dernière fois, j'ai suivi une nouvelle vidéo. Où il y a dans la vidéo. Recule un peu, comme eux. Oh, la dernière fois, j'ai suivi une nouvelle vidéo. Oui du moins ma plus à la vie je à récolter quelques fois de ceux qui connaissent et il y avait un ami avec moi qui suivait la vidéo il m'a dit mais c'est pas ton gênant là qui est en train de prendre de l'argent avant hein on me faisait l'autre dès qu'il est pris bon bah peut-être et plus tard on voit une des bonnes publications vous avez demandé tous ceux qui pouvaient faire les dons il m'a dit il a couru après moi pendant que j'étais au boulot. Il me cherchait. Et ton géant t'y suis depuis un certain temps. mais voilà, il me fait comme l'autre. Maintenant, il demande. Et je l'ai fait regarder la vidéo lorsqu'il disait. Euh, Jésus même, en sortant il posait des paniers. Bon, pour moi, qui suis nouveau, je n'ai pas ces versets. Oui. Tu fais très bien de poser la question. Parce que, oui, vas-y. Je me sens en partie interpellé. Bien, j'ai terminé sur la Je suis à une interpellation, alors il faut que je me justifie, c'est ça. C'est moi qui, C'est moi qui procède au recueillement des dons Et je suis fier De coller ton image à côté de moi Amen Si cela s'avère nécessaire, bien sûr Voilà comment nous fonctionnons Depuis que je suis membre de cette communauté Aux côtés du pasteur Gédéon Relativement à la mission qu'il m'a confiée De le mettre en scène Je ne l'ai jamais vu Appeler de manière expresse. N'est-ce pas à faire des dons. Mais pendant qu'ils prêchent, pour le peu que je constate, pendant qu'ils prêchent, lorsque le message touche certaines personnes, ce sont ces personnes-là qui. Il y en a qui font les gestes dans l'anonymat et qui ne veulent pas qu'on décrit leur nom. Ils m'apportent discrètement et ils me mettent, ils me glissent dans la main, dans la main des billets d'argent. Et lorsque moi-même, par intuition et par discernement. Je me rends compte que le public est véritablement favorable à l'apport d'un soutien. C'est en cela, en ce moment, que j'interromps le pasteur, parce que le climat est favorable, n'est-ce pas, à faire des dons. C'est en ce moment que je procède, n'est-ce pas, au recueillement des dons. Mais ce n'est pas de manière expresse. Les prédications n'ont pas pour objectif. De qualité de l'argent mais les prédications pendant qu'elles se font lorsque le discours tenu par le pasteur emballe le public ou un individu et que ce dernier se manifeste tout naturellement c'est avec joie que nous recueillons son don voilà ce qui se fait aussi ce ne sont pas des dons que nous suscitons par stratégie par c'est ce que un des malfrats a cru dire de moi c'est un stratagème. Je dis, on me donne de l'argent pour donner l'impression comme si cet argent émanait d'une personne anonyme et moi qui viens, n'est-ce pas, pour faire la mise en scène. Je suis désolé. Tout à l'heure, tout à l'heure, si le public est dans la bonne disposition ce que je suis en train de vous dire, va se vérifier instantanément. Voilà ce que je tenais à dire, homme de Dieu. Shalom frère. Merci. Tu restes là pour ajouter ceci. C'est la même chose qu'il est en train de dire. Voici, voilà. Faut pas te cacher, voilà. Voici un frère là-bas. On n'est même pas de la même assemblée. Vo voilà. Voici un autre. Voici l'autre. Donc, attrape. Comme, quand nous sommes sur le terrain comme ça, là le message qu'on prêche, il est suivi en direct dans le monde. Et il y a des frères, d'autres, eh, permettez qu'ils disent un peu cela, pas pour m'enorgueillir, Mais avec mon jeune âge, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur il y a 41 ans. Ça fait 17 ans que je prêche ce message, j'ai commencé à la sorbonne du plateau. Quand mon père spirituel, l'apôtre Zobel Agodio, paix à son âme, et je le dis avec fierté parce que il est mort il est rentré dans la paix. Lui au moins, si on dit paie à son âme, c'est juste. Parce que son âme était de la paix avant de rentrer. Alléluia Mais, qui met plus c'est une moquerie c'est une moquerie le monsieur est dans le tourment et puis père dit paix à son âme donc si il dit mon père spirituel la police de Dieu paix à son âme cela est juste alors de cette année là il y a d'autres qui pensent que je cherche baisse et que ce serait un individu quelqu'un qui m'a donné non c'est pourquoi mon ce c'est pas base je cherche je ne cherche pas père. Je suis en train de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ comme au temps de nos pères les apôtres. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. 17 ans durant. Et le Seigneur me fait grâce. Nous continuons dans le combat. Alors, il y a les frères qui viennent baptiser. D'autres sont dispersés dans le monde. Même avec la crise qui a connu le pays. Il y a plein qui sont sortis du pays et qui jusque là ne sont pas revenus. Il y a d'autres aussi chaque semaine qui quittent l'Europe pour venir. Est-ce que pour ne pas l'exposer, il y a un frère qui est quitté à Toulouse. Avec qui j'ai pris une photo tout à l'heure. Je ne sais pas s'il si est déjà rentré. Ou bien il est parti déjà. Il est parti. il est parti. Voilà. Donc, il est quitté à Toulouse. La dernière fois, on était à Sipores. Il y a un autre frère. Qui va beaucoup m'excuser parce que. C'est un frère qui est vraiment sympa. Avec qui on a de bons rapports. Le frère Evernaï de Toulouse. Que je salue au passage. Il faut le faire parce que les gens pensent que. On n'a pas connu, il y a assez de soeurs à travers le monde entier. D'autres qui sont en France, en Thaïlande, partout le, en Afrique du Sud au Congo. Ils sont un peu partout. Alors quand ils suivent les vidéos, même d'autres sont en Amérique. Il y a, il y a, il y a un responsable de l'armée américaine même, qui est africain d'origine. Lui aussi, il a écouté le message, il est malien d'origine. Donc tout cela... Il parle aussi à ses amis qui sont là-bas. Alors que cela me demande que quand on regarde le message que tu prêches là, on voit que c'est la vérité. Et nous sommes tes fidèles. Nous croyons en l'évangile que tu prêches. Et il y a nos frères qui sont sur place là-bas là. Quand le temps arrive, qui apportent leurs offrandes, qui font des gestes. À nous qui sommes au loin, comment est-ce qu'on fait Il y a d'autres frères aussi qui sont en Côte d'Ivoire ici. Qui alors nous parlons, ils ne sont pas à Figayo, ils ne sont pas à Bidjan. ils sont papiers dans le pays. Et qui demandent. A nous qui ne sommes pas habillés, qu'est-ce qu'on fait pour apporter nos dons, nos offrandes Mais vous voulez qu'ils fasse quoi Vous voulez je qu fasse quoi Moi, ce que je fais là, c'est de bon cœur et dans un état d'esprit vraiment pur. Je n'ai jamais vendu ultinor. Je ne vends pas ruban rouge. Je ne vends pas de prière. Je ne demande pas de payer pour faire consultation prophétique. Je n'ai jamais vendu quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ce que j'ai fait, c'est pur. c'est pourquoi j'ai mis ça sur ma page officiellement. Mais comme il y a des gens qui sont tarés, qui sont maudits de toute malédiction, il y a d'autres gens qui vont dire, « Non, c'est nous, on va t'avoir au Raymond et puis tu vas nourrir tes femmes. » Comme si, comme si, c'est quand lui m'a donné la gueule là, hein, que ma page là, plus. il me connaît. Moi j'ai hérité, je le dis pas par orgueil. Okay, j'ai hérité des biens. Mais... Le Seigneur Dieu lui-même, à qui appartient l'œil et l'argent Est-ce qu'il ne faisait pas par là pourquoi le peuple n'apportait pas les offrandes Pourquoi, quand Jésus est venu sur terre, sac d'argent n'est pas tombé du ciel voilà. Luc chapitre 8. <rire> Ce n'est pas parce que la mer, la mer pour elle doit refuser la pluie. Il y a vu le. le, le, le, le le gars Oufo-Boigny, nana Oufo-Boigny, qui un artiste, il voit rien à faire. Un cadeau, je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas son nom. Alors quand Oufo-Boigny a reçu ce cadeau-là, il n'a pas refusé. Il a accepté. Il a pris. Oh nana, lui, quand il doit décaisser là, c'est pas un kilo. Oh, hey. oh. Alors, frère, vas-y. Luc 8 premier. Luc 8 premier. Ensuite, je suis allé de ville en ville. Ensuite, je suis allé de ville en ville. Et de village en village. Je sillonne toute la Côte d'Ivoire. Mon message fait le tour du monde. Moi, mes frères, ce qu'on fait là, c'est par la grâce de Dieu. Et nos frères, nos soeurs, dans le monde entier suivent. Et le monde d'aujourd'hui, au plan de la croyance, est scindé en deux. Il y a le bloc des religieux coiffés par les marmayeuses, ces bandits spirituels. Et les chrétiens qui sont coiffés par la révolution chrétienne. Parce que nous prêchons. Alors, si ceux-là veulent apporter leur soutien, leur assistance, leur soutien. D'ailleurs, même l'endroit où nous prions est devenu petit. On a besoin de ces fonds. Pour acheter un terrain pour bâtir le centre missionnaire de la révolution chrétienne. Amen. Pour que dans la sous-région, les gens viennent. Parce qu'il y a plein de pasteurs. Il y a plein de, de, de croyants qui veulent venir pour se faire instruire. Mais on va les recevoir où pour que la formation se fasse. Pour que la transmission de la doctrine soit exposée. Il faut des cadres, des conditions. C'est pourquoi a dit dans ma conférence de saint Pedro que nous ne nous serons jamais... Nous ne nous laisserons jamais asservir par qui que ce soit. On n'acceptera pas que quelqu'un nous finance pour avoir les yeux dans ce qu'on fait. Cependant, même si c'est un franc-maçon, si c'est un féticheur, si c'est un sorcier, si c'est un marabout, si c'est un bruteur, si c'est un politicien, si c'est un religieux qui nous donne les dons et les moyens, nous prenons nous prenons Alléluia mais, mais nous donner les moyens pour contrôler notre, notre message vous dites à partir de d'aujourd'hui, voilà ce que vous allez prêcher ça là, enlevez ça, nous disons pas, bah. nous voulons être libres, prêcher travailler pour le Seigneur sans, euh, sans contrainte voilà alors frère, ensuite qui vous a dit que le fait de recevoir les offrandes les dons, des mains du peuple de Dieu là ce soit ces maudits-là qui ont envoyé ça. Vous faire comme si recevoir, donc bien faire les offrandes ou bien euh, recevoir, recueillir les offrandes-là, c'est un principe qui est propre au marmayeur. Faux. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, nous prêchons son message. Et c'est que nous combattons chez eux-là. Ils ne prêchent pas la doctrine de Christ. Mais leur ministère est à 200% basé sur l'argent. C'est ça, ça le problème. Sinon, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Oui, frère Je suis allé dans ville en, de file en file. On dit que c'est l'eau d'éléphant qui est lave l'éléphant. Mais si l'éléphant n'a pas bu le pied avant l'eau. Mmh. Oui, vous pensez que c'est l'éléphant lui-même qui produit l'eau <rire> Oui, frère Je suis allé de ville en ville. Et il y a d'autres qui disent, moi je préfère lui-là parce que lui, si, il, il, il affirme qu'il cherche l'argent. Moi, je n'affirme pas que je cherche l'argent. Je prêche la vérité Maintenant, je dis celui qui veut faire son don, voici le contact auquel il doit envoyer son don. Comme tout le monde n'est pas ici, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, frère. Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. De village en village en... Il y a d'autres qui disent que c'est au temple seulement, dans l'église, ou bien au temple seulement, que Jésus recevait les offrandes. Bande de perroquets spirituels. Ouais. Vous êtes une croyance anachronique. Jésus. Oui, frère. Prêchant. Oui. Et annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il allait de village en village, de ville en, en ville. ville. Voici. Les douze étaient avec lui. Les douze étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin. Hey. Marie dit, Magdala, Marie dit de Madala. Marie dit de Madala. Qu'est-ce qui va se passer? Jeune femme de Chouza. Jeune femme de Chouza. Étana de Rode. Étana de Rode. Suzanne, Suzanne, et plusieurs autres femmes. Plusieurs autres femmes. Qui assistaient Jésus. Plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus. De la vie, qui faisaient quoi? Qui, qui assistait de la vie. Voilà. Le Seigneur était assisté. Il n'a pas refusé. Alors que l'agent lui a parti. parti. Mais il a accepté ce bien que les gens apportaient. Romains 15, oui. 26 à 25, Vas-y, Car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu s'imposer une contribution. Et Collective chapitre 9, et Galat chapitre 6, Oui, frère, le verset 5 à 7. Oui, vas-y, La Macédoine et la Caïe la ont bien voulu s'imposer une, une contribution en faveur des pauvres, en faveur des parmi les saints à Jérusalem. Regardez un peu cette affaire de faire offrande là, ou bien recevoir les dons recueillir les dons et les offrandes que le peuple donne là. C'est comme un peu l'histoire de la polygamie là. Comme les gens ont vu que ce sont les musulmans qui ont pratiqué la même polygamie ici en Côte d'Ivoire. Premièrement, quand nous parlons de polygamie, dit donc vous, vous connaissez la polygamie comme les musulmans maintenant. Or ah, le christianisme a existé avant l'islam. Mais ceux qui ont parlé du christianisme auparavant sont des lâches. Ça. Une bande de ténébreux notoires. De une bande d'inconscients qui a été incapable de révéler tout ce qui est écrit dans la Bible. Oui. C'est pourquoi ils pensent que la polygamie est une chose d'origine musulmane. C'est pas vrai. Est Mahomet non, yeah, avant le après le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a existé, la Bible a existé, la Torah a existé avant l'Islam. Et même Mahomet lui-même. Alors quand nous parlons de polygamie, les gens disent que vous faites comme les musulmans. Entre un petit frère et son grand frère. En cas de ressemblance dans les interconduites. Qui, qui fait comme qui C'est le petit frère qui fait comme le grand frère. Alors, l'islam est venu après le christianisme. Donc il n'est pas bon, il n'est pas juste de dire que le, le christianisme a copié sur l'islam. Ce n'est pas juste. Mais c'est ceux qui ont présenté le christianisme ici en Afrique qui n'ont pas été capables de le présenter de façon plus propre et juste. Ils ont accompagné le christianisme de leur tradition, leur pensée, leur coutume achaïque occidental. Et c'est ce que nous combattons et nous disons à bas l'occidentalisme. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors, à faire des offrandes, des dons, c'est parce que vous avez vu les pasteurs voleurs, les pasteurs se s'écrier dans la chute, faire des salaires cheval de bataille, que vous pensez que c'est eux qui ont créé ça. C'est pas vrai. Oui, frère. L Akaï. L Akaï. La CAI, la Macédoines ont bien voulu s'imposer oui. une contribution en faveur des pauvres. Amen. Ce que je fais, je le fais de la légalité. Amen. Avec un état d'esprit pur. Amen. Je Amen. ne vois personne. Je n'ai jamais rassemblé les gens pour leur dire cotiser pour que vous voyagez pour aller en Israël. Ah, voilà. Il n'a jamais fait ça. Je le dis parce que c'est ce qui est juste. Amen. Il faut dire chaque chose telle qu'elles sont. c'est un, un marabout. Un sorcier qui me donne, je prends. Parce que ce n'est pas ça qui va annuler le combat qui est souhaité mener. Même si tu veux, il faut me donner un milliard. Quand les gens font de faire au frère, même, je leur dis la vérité. Ce n'est pas parce que vous avez donné ces dons que vous allez partir au paradis. Vous n'êtes pas en train de payer comme ça le, le transport pour le paradis. Celui qui ne croit pas en ça, même après m'avoir donné un milliard, tu mets, tu vois, en affaire. Il a dit chaque jour. Alléluia. Alors, elles l'ont bien voulu. La Macédoine et la Caïque. Oui. Ont bien voulu s'imposer une contribution. Ont bien voulu s'imposer une contribution. Elles ont, elles ont bien voulu. Et elles bien voulu. le devaient. Elles le devaient. Car, Car, si les païens ont eu peur. si les ont eu pas, à leurs eu avantages spirituels, ils doivent aussi les assister. Ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Tu entends ça Voilà, les gens à qui nous enseignons les, les connaissances des choses spirituelles. Mais la Bible dit, ils doivent aussi nous assister dans les choses temporelles. Jusque-là, je n'ai pas fait cette exigence. Sinon, je connais la qualité du message qu'ils donnent, c'est pasteur bâtard. C'est maudit qui se cache pour écouter mes prédications, les prêcher de l'église. Vous allez voir, leurs yeux vont devenir rouges comme si j'ai mis du piment dedans. Il y a plein de qui commencent à faire réforme dans l'église. La question n'est pas de faire réforme. La question n'est pas de faire réforme. Tu vas rester là dans ta loue. Lugubre là Et tu vas modifier Il n'y a pas de modification Il faut totalement abandonner Tout ce yes. faux enseignement Cette mauvaise sortie là Merci. Reviens au nouveau départ yes. De yes. faire yes. baptiser d'abord ah. Nous allons t'enseigner Et tu sortiras pour aller prêcher maintenant ah. yes. Sinon tout ce que tu fais là Parce qu'on a dit ça tu vas changer Non on ne reste pas dans le feu pour faire modification. Il faut abandonner le feu pour revenir à la vérité. Alléluia. Amen. Oui, frère. 1 Corinthiens 9, 10 à 13. Si nous avons semé parmi vous. Si nous avons semé parmi vous. La biens spirituelle. Voilà. Est-ce une grosse enfer à, à vous qui avez les oreilles de l'après qui me critiquaient là. Avec vos yeux debout. Parce que je crois que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. C'est pourquoi la, la voix de Dieu vous, vous scandalise, vous échappe à chaque fois. Mettra à toi le sale gueulard qui dit que moi, je veux que tu m'envoies l'argent. Je t'ai une fois appelé pour te demander l'argent. Ou bien depuis que je mène ce combat, là, tu as une fois donné 5 francs, je t'ai demandé quelque chose. L'affiche que j'ai faite là est claire. L'affiche que j'ai faite là est claire. J'ai dit, pour vos dons et vos assistances. Celui qui veut. Tellement vous êtes hanté par le mal, et quand vous entendez parler de moi, vous êtes traumatisé, vous ne prenez même pas le temps de vérifier ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas en conflit avec l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un évadé, un prisonnier évadé. Au contraire, ceux mêmes qui doivent et être, être inquiétés, c'est vous, parce que vous êtes des voleurs. Mais ce que je fais, je le fais publiquement. Je le fais publiquement. Je ne cache rien. Je prêche l'Évangile dans la rue. Si l'État de mon pays ou bien le gouvernement me demande, les autorités de mon pays plutôt me demandent de me présenter avec les papiers de qui, Je les présente. Je fais tout, parce que je n'ai pas de problème avec l'État, mais mon problème là. C'est contre vous les faux pasteurs Qui au nom de Dieu Prenez la Bible, pour mentir Escroquer, dépouiller le peuple C'est à cause de vous Avec vos fausses prophéties Que le pays a souffert Vous, vous ne prophétisez plus Moi je suis tout de prêt. Dès qu'un de votre prophétie là, est revenu ici Devant les écrans avec le journal On va lire ça et on va comparer ta prophétie Bataille là aux écritures À vous les politiciens je vous exhorte à vous appuyer sur votre code électoral et les études que vous avez fait pour organiser les élections, ouais. ne vous appuyez pas sur ces bâtards-là. Ce sont des plaisantins. Dieu ne les a pas envoyés. C'est parce qu'il veut que vous lui donniez un qu'ils qui prophétise. Alléluia. Ils savent, il oh, on va lever les mains vers cet, cet homme-là, va prier pour lui. Il t'a dit qu'il attendait ta prière pour être là où il est. Si toi, ta prière peut faire quelque chose, là, voilà. Il y a des gens qui sont en train de mourir à la morgue-là, à l'hôpital. Va le réveiller. Va le réveiller. Tu as le pouvoir de prier, non faut aller à Benjaville, il est fou là-bas. Tu vois quelqu'un qui est bien portant, il est bien habillé. Parce que tu vois qu'il va, il va te dire, il va te glisser un peu quelque chose. Tu dis on n'a qu'à prier pour lui. Il t'a demandé de prier. Une espèce de mendiant. Dieu m'a dit. Euh, euh, donc c'est dans la prière prière qu'il a envoyé. Là, où, là. Faut aller prier pour tes parents qui sont dans la misère là-bas. Lui, là, il occupé, là, est déjà occupé avec ses biens. Arrêtez de tromper les gens là. Parce que la politique aux politiciens... Mais la parole de Dieu au prédicateur de l'évangile. Et c'est notre devoir de vous redresser. C'est Mais j'attends. Organisez le programme et puis mettez thème là. Thème là, on va détruire ça une semaine avant votre programme. <rire> Organisez. C'est ce que le Daishi faisait là. Quand tu dis que tu es, tu es dangereux et que tu es capable de le nuire, quand tu programmes concert, lui aussi il met à côté. Vous allez voir. <rire> Alléluia Dès que je vois le thème de votre de votre rencontre En même temps là Une semaine accélération. Si, si, si vous même vous n'êtes pas descendu dans les quartiers, Pour payer les gens pour qu'ils viennent là C'est que ce n'est pas moi bas les faux pasteurs Aba. Les faux prophètes Aba. Les prophètes de Baal Aba. Les prophètes du diable Aba. Alors terminons le passage Si nous avons semé parmi vous Alors ne croyez pas que le fait que je reçois les dons Ou bien j'accepte les dons ou bien je montre, mais t'as ton frère qui veulent faire les dons. Faites de moi un c'est pas vrai. Le marmaille, c'est le vol. Prendre de façon illicite et illégale les biens du peuple, c'est pas vrai. J'ai bien dit don. Ça exigeait quelque chose. Vous qui êtes ici, là, qui a payé quelque chose pour être là Rien. Vous qui venez prier, à qui on a eu demander euh, euh, euh, un rang pour qu'on prie pour toi Nous ne vendons pas d'illusions. Oui, frère. Si nous avons semé parmi vous, si nous avons semé parmi vous, les biens spirituels, le bien spirituel, est-ce une grosse affaire? est une grosse affaire? Si nous moissonnons un bien temporel, voilà. Si d'être juste de se droit sur vous, s'ils volaient la juste ce droit sur vous, n'est-ce si pas plutôt à nous d'en jouir nest pas plus toi nous juillet, Mais nous n'avons point usé de ce droit. Nous n'avions point usé de ce on droit. Au contraire, nous souffrons tout. Voilà. Afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. on n'a pas exigé quelque chose pour ne pas créer d'obstacle, à... Hein? L'évangile. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans la sacrificature sont nourris par le temple, sont nourris par le temple. Et que ceux qui servent à l'hôtel, en autre temple, c'est ceux qui viennent au temple qui apportent les dons et les ce frère, pour nous ceux qui travaillent à l'hôtel. Vas-y! Et que ceux qui servent à l'hôtel, ouais. on part à l'hôtel. On part à l'hôtel. De, de même aussi, le Seigneur, le seigneur a ordonné à ordre, c'est un ordre du seigneur. seigneur. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Frères africains, réveillez-vous. Soit vous croyez en la Bible, ou bien vous ne la croyez pas. Vous pouvez être contre moi, certes, c'est pas grave. Mais vous n'avez pas de preuves. Probable, capable de déstabiliser, de mettre en déroute le combat que je mène. Parce que tout ce que je fais est basé à 100% sur les saintes écritures. Si vous croyez que ce que je fais n'est pas vrai, faites une vidéo dans laquelle vous allez exposer que recevoir les dons et les offrandes des mains du peuple de Dieu qui veulent bien en faire à un serviteur de Dieu n'est pas juste. Toi, c'est ça, que je vais voir. Exposer ça, que je vais voir. Mais vous êtes là, vous me combattez, vous m'attaquez, vous, vous me jurez. Ce pas ça. Le débat de fond. Est-ce que ce est que vous passez, vous prêchez là pour prendre les dîmes et les offrandes, est-ce que c'est ça la vérité C'est le débat de fond qui est là. Dites-leur de venir me contredire. Au lieu de vous cacher derrière l'écran bas les fidèles de Facebook. à bas les prophètes de Facebook. à bas les chachins de Facebook. à bas les champions de Facebook. Celui qui croit qu'il est de la vérité qui descend dans les rues. Amen. Alléluia. Vas-y frère. De même aussi. De même aussi. Le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné. ceux qui annoncent l'évangile. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. De, de vivre de ceux qui annoncent l'évangile de vivre de... L'évangile. L'évangile. Amen. Frère, Galaxie 6. Galaxie 6. Il y a d'autres qui disent que est-ce que les gens qui, qui vont faire vrai est-ce que ce sont tes fidèles Mais est-ce que ceux qui écoutent mes messages que ça est difficile, sont mes fidèles Non, répondez. Voilà, Ici là, est-ce que vous êtes de mon assemblée Mes fidèles qui sont ici là, on peut les compter au bout du doigt. Mais nous sommes venus évangéliser. Amen. Et c'est notre devoir de vous nourrir spirituellement gratuitement. Ouvrez vos yeux, parce que nous aussi, on était encore hier dans le monde et le Seigneur nous a fait grâce. C'est pourquoi on ne doit pas courir les bras. On doit aussi prêcher pour que les nôtres ou bien les enfants du Seigneur qui sont encore dans le monde puissent revenir à la maison. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vas-y frère. Qu'est-ce lui? Qu'est-ce lui? À qui l'on enseigne la parole? Hein? Donc il n'a pas dit son fidèle, hein? Mais c'est lui. A qui l'on enseigne, enseigne la parole Fasse pas part de tous ses biens Que celui à qui l'on enseigne la parole Fasse pas part de tous ses biens De A celui qui l'enseigne Et l'écriture continue pour dire quoi Ne vous y trompez pas Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ensuite, si quelqu'un si a semé c'est qu'un homme, qu homme aura semé. Le aussi. Vas-y. Celui qui sème pour sa chair. Celui qui sème pour sa chair. De la chair. Voilà. La corruption. La corruption. Et celui qui sème pour l'esprit. Celui qui sème pour l'esprit. Oui. La vie éternelle. La vie éternelle. Alors, frère, voici les tests même qui sont là. Mais je n'ai même pas encore usé de ça. Je dis simplement, don. Oh il a dit. Il doit faire part. Lui, le Seigneur a ordonné que c'est lui à qui on a la parole fasse part de tout ça. Bien. Si moi il doit puiser dans ce verset là. Ton gars qui court direct, tu le vois avoir vertige. <rire> dis lui lui même ne pas venir. dis lui de venir. Voilà. Alors question. C'est une bonne chose, c'est pas un péché. Amen. Dieu bénisse son peuple. Amen. Alors dis-en Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Judas. Bon, c'est aujourd'hui à partir Recule un peu. Attends. Bon, je disais que c'est aujourd'hui, à partir de 13h. Voilà, on t'attend maintenant. Euh, voilà. Aujourd'hui, à partir de 13h, j'ai eu l'information que vous allez évangéliser ici dans ce lieu. y a eu l'information que tu en ces lieux, ce jour Voilà. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas là pour te construire mais je suis juste là pour poser des questions afin de mieux comprendre je vais poser juste des questions pour mieux comprendre oui, oui, oui. bon, lorsque vous avez débuté vous avez dit, à bas les témoins de Jéhovah D'ailleurs, dans, oui. dans oui. toutes oui. vos prédications toutes oui. vos évangélisations vous ne pouvez jamais euh, expliquer mieux davantage que les gens puissent comprendre nous savons tous que des témoins de Jéhovah c'est en tout cas, se promener dans les rues aller voir des païens qui ne connaissent pas euh, Jésus-Christ, en tout cas, c'est parler aller les édifier, afin de les amener les témoins de Jéhovah. Donc Action. ma question là, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Ok, merci. Merci. Les témoins de Jéhovah sont en retard. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes prêches, mais tu n'as pas entendu. Leur système d'exploitation a besoin d'être actualisé. Voilà. <rire> Nous, les... Nous les chrétiens, ils ont besoin de faire des mises à jour. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont les croyants de l'Ancien Testament. Si à l'âge, sous l'aide de la grâce, quelqu'un revendique son titre d'être témoin de Jéhovah, pour nous, c'est un païen. C'est un païen. Parce que Jéhovah a marché avec Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, jusqu'à Jean-Baptiste. Mais quand Jésus-Christ est rentré à Seine, il y a eu changement de données, changement de dispensation, changement de réalité, changement de sacerdoce, changement de principe. Vous comprenez Et tous ceux qui doivent croire en Jésus maintenant, il y a une voix qui se fit en temps du ciel. Celui-ci a mon fils, c'est bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Tout ce qu'il va vous dire là, faites-le. Quand il va parler, écoutez-le. Écoutons le fils dans ce qu'il a dit. Acte 1. Acte 1. 1 à 8. 1 à 8. Théophile. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. Oui de tout ce que Jésus a commencé de faire mmh. et d'enseigner dès le commencement. 7 à 9. 7 à 9. Jésus l'a répondu. Comment ce verset 6 Alors les apôtres, Alors les apôtres lui demandèrent, pour, pour être plus précis, acte chapitre 1, le verset 7 à tous. On va lire ce passage pour que vous compreniez mieux pourquoi est-ce que je dis « bas les témoins de Jehova ». Amen. Oui alors les, apôtres, Alors les apôtres, réunis lui demandèrent Seigneur, Seigneur est-ce en ce temps Est-ce en tu ce temps Établira le royaume d'Israël uh -huh, Jésus leur répondit Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous de connaître les temps uh -huh, ou les moments que le Père où le Père a fixés. De sa propre autorité. De sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les témoins de Jéhovah ont-ils reçu le Saint-Esprit ou pas C'est ici que ça va être déterminé. Oh, un croyant dans le Nouveau Testament, au 21e siècle, qui n'a pas le Saint-Esprit est un danger potentiel. Il est pire même que les bois de nous, les femmes portent string pour servir. Hallelujah. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous.. Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant, sur survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Attention. Mais hein, possessif. Pronom possessif. Vous comprenez Le Seigneur dit Vous serez mes témoins. témoins possessif. Donc, les témoins qui doivent voir à l'heure actuelle sous l'aide de la grâce là doivent être les témoins de Jésus-Christ. Jésus -Christ. Oui. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant les témoins de Jova sont sur la terre ou bien extraterrestres, S'ils sont extraterrestres, extraterrestres c'est autre chose. Mais s'ils sont sur terre, ils sont dans l'obligation d'être témoins du Seigneur. Jésus-Christ. S'ils sont témoins de Jéhovah encore, nous disons Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Apocalypse 17, verset 6. Après le verset 6, et j'ai vu cette femme, et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus, en. et du sang des témoins de jésus -Christ. Donc, tous ceux qui sont martyrisés, persécutés, sous la grâce sont les témoins de Jésus-Christ. D'ailleurs, même, Jéhovah n'est pas l'identité réelle du grand Dieu créateur, ce n'est pas son nom. Le vrai nom de la divinité suprême, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus-Christ, le diable est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus-Christ... Les démons sont chassés. Au nom de Jésus-Christ, les flammes de la fête sont éteintes. Au nom de Jésus-Christ, la vie éternelle est communiquée. Au nom de Jésus-Christ, les péchés sont pardonnés. Mais au nom de Jéhovah, sa terre, moi voilà. La mort même est là aussi. Voilà. Hallelujah. Amen. Philippiens 2. Philippiens 2, 5 à 6. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Ayez-vous. Écoutez ce passage. Philippiens 2, 5 à 6, Corinthiens 3, le verset 17. Colossiens 3 dit ça, Philippiens 2, 5 Ayez à 6. En vous, Ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus lequel Lequel, lequel Existant en forme de Dieu. Dieu. Acte chapitre 4. Le verset 12. Vas-y frère. N'a point regardé. Comme une croix arrachée. Comme il pourra arracher d'être égal, égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. La Bible dit que Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Et il s'est rendu semblable aux hommes. Il n'est pas, pas, pas un être, être humain simple. C'est pourquoi il y a des débats dans lesquels je ne veux pas que vous vous fatiguez. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Or, oh, dans les document, il a dit que tout homme est pécheur. Et qu'il y a un seul être qui est pur, cet être-là, c'est Dieu. Bon, il est écrit dans le même document que Jésus-Christ, ne, pur et sans péché. Ça, bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que votre document-là n'est pas sérieux. Ça, Parce que le seul être qui est sans péché, pur, d'après vous-même, c'est Dieu lui seul. Maintenant, Jésus-Christ, ne, par le souffle du Saint-Esprit, et il est pur et sans, sans péché. péché. Il a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Oh, tous vos leaders, vos guides et religieux sont morts de terre à ronger les le testicules. Ah Dieu bénit sous sa parole. Ah Jésus-Christ est le véritable Dieu de la création. Ah il est l'expression de la création entière. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas notre Dieu. Nous terminons le passage. Pourquoi aussi, est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Il lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Le nom qu'il a reçu là, est au-dessus de. Tout nom, nom. afin le nom de Jésus afin qu'au nom de Jésus, tous genoux. Tous, genoux. tous genoux fléchissent dans les cieux. cest à si Jéhovah est un nom qui est au cieux, il doit fléchir. alléluia Si Jéhovah est un Dieu qui est resté au ciel, pendant que Jésus-Christ reçoit ce nom glorieux, Jéhovah doit se mettre à genoux. Alléluia. Amen. Oui. Et tous genoux fléchissent. Genou fléchisse dans les cieux. Dans les cieux. Sur la, terre, sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Et que toute langue confesse. Ceux qui sont morts, quelle amour a retenu à toi, quel est que tu sais que ton prophète, Tu être un leader religieux, votre grand chef est mort, il est en dans la terre. La Bible dit au nom de Jésus-Christ va fléchir. Genoux genou là-bas. Donc vous êtes tous des paguiers. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, oui. Jéhovah, ça pas dans la Bible. Si. C'est un attribut qui veut dire... Attends, attends, je vais t'expliquer. Jéhovah veut dire éternel. Voilà. Éternel n'est pas un nom, frère. Éternel, c'est celui qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin. C'est un qualificatif. Éternel, c'est un qualificatif qui est simplement l'infini. Donc, on ne peut pas dire que c'est un nom mais c'est lui qui est infini là, quel est son nom? Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez? Alléluia! Et quoi que vous fassiez? Et quoi que vous fassiez? Et quoi que vous fassiez? En parole? En parole. En Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre? La Bible dit quoi? Faites tout! Au nom du Seigneur Jésus Christ! Au nom du Seigneur Jésus Christ! Jésus -Christ. Jésus -Christ. Dieu bénit son peuple! Amen. Sur ceux! Tous ceux-là qui sont intéressés par ce message, par l'évangile que nous prêchons, qui aimeraient bien sûr prendre le baptême et qui veulent encore approfondir leur connaissance concernant ces choses de Dieu sur lesquelles nous venons de discourir, nous vous invitons à partager le contact. Sur ce que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu garde la fruit shalom à tous.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 Pour prêcher son message, nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher le message. Alléluia. C'est le message de Jésus. Nous irons dans le monde entier. Message de la grâce. Nous irons dans le monde entier. C'est le message des sauvés. Nous irons dans le monde entier. Sauter de Babylone. Nous irons dans le monde entier. Quels que, que soient les vents et marées Nous irons dans le monde entier. Quels que, que soit...